C'est du wing, de ce niveau-là. Ça, c'est de l'arc wing. Moi, je, je l'ai essayé en, en public, on était quatre, on s'est fait exploser. <rire> ah oui Bon, on a ah pas ouais. autre chose à faire en attendant. Ben, Saturne. <rire> Le fric, mon dieu. Oui Ah non, mais, mais se... moi j'en suis là, moi j'en suis à, à mille près. <rire> Alors, honnêtement, je te conseille de regarder ton inventaire. Parce que si t'as pas mal joué comme moi, tu dois avoir énormément de plans, de châssis, de de de je sais plus quel Warframe. Moi j'en avais 25. Non, non, non mais, mais tout Alors ça, tout ça c'est déjà fait ça. Ah d'accord. Donc toi t'as vraiment. D'accord. Quand tu te dis t'es sec, t'es sec. D'accord. Ok. Parce que moi c'est le genre de truc que j'ai redécouvert. J'ai fait ah 120 000 balles d'un coup. Pourquoi mais tu veux tu veux le faire celle-là Ah oui si Bah c'est dans l'ordre. C'est là, on n'a pas le choix. Oui, oui, oui. Bah, depuis que j'ai cette arme, je suis devenu quand même un sacré pyromane. Tenno, be on the lookout for increased security measures. Et pourtant, tu n'exploses pas mes barils non, non, parce que je tire pas dessus. <rire> tu vas où, Seb Euh, je vais nulle part, je me promène. Oh, bah, bonne randonnée. y de Y'en a deux Non, je suis repéré Oh, salut Y'en a qu'un. Merci. <rire> vite, vite, vite Ok Aïe Allez, scan <rire> Il y en a deux Je bon, que je vois deux Non, non, c'est bon. Ah, il y en a deux Mais je sais pas, moi je vois deux... Ou oh. alors il vous reste deux. Ah, oh, ça a raté... Ouais, ouais, il ouais, ouais, y a la destruction et est Encore un cipher de grillé pour rien. Ils sont moins bas niveau maintenant. Oh wow, qu'est-ce qu'il est lent le Lex Et l'autre il m'a piqué mon arme Ah le Lex ouais euh... Moi j'entre pas hein hey, enfin, enfin, un que j'ai fait sortir Photo Ah la photo ça <rire> tue. manqué Comment je peux être à 3 sur 5 Ouais mais non c'était même pas Saturne. Une relique mais en fait, une relique peut-être ah. ça serait mal. Par contre il plein y a de nouveaux modes que je ne connaissais pas. Alors du coup je vais désactiver la quête de limbo parce que sinon j'ai l'impression que.. Ah, sinon il te le dira à chaque fois. Ouais il va te spammer. <rire> <rire> il est juste tombé dans le trou. Je sais pas j'ai vu quelqu'un avancer droit okay. devant Ah non c'est... Ouais il y a un mob qui... Voilà là il est il tombé J'ai l'impression <rire> que c'est l'air de picoter un petit peu en bas Alors faut aller en face Ouf, raté Il y a du monde Faut aller à droite J'ai l'impression que je leur fais pas de dégâts. Ah mais Ouais moi je leur fais mais pas les dégâts. Je vois pas de chiens. C'est bon, ils sont morts, voilà c'était Faites gaffe, il y a mon bombard dans le coin. Honnêtement Saturne je trouve que c'est une bonne planète pour Faut juste bien être équipé. <rire> Bah ouais, ouais. à condition d'avoir euh, oui, parce que moi tout seul je j'ai fait pas ces missions hein. allez, allez, allez, Oh, je l'ai énervé mais... Ouf, medic, ah, ça descend, où que ah. ça descend <rire> <rire> empoisonné euh, je dois avoir débloqué un peu de vie dans le coin, fouillé, il y en a peut-être que été... Merci, medic. You are surrounded by marines. Oui, ça, on le savait déjà. <rires> normal, on est dans le... Ah Attention, Nox Ah, Nox euh... est-ce que le Nox, est bon, que... non, non. Ah, non. Alarms get successfully hacked. <laughs> C'est pas le pire là-dessus, le pire, c'est le com, parce que le com il a un magasin de 300 munitions à peu près. Et en gros, la cadence de tir est extrêmement lente dès le début, mais plus tu tires, plus ton tir est continue, plus la cadence augmente. Allez, on fouille. Allez, on fouille. Ressources <rire> J'ouvre la <rire> porte, il y avait des ennemis, bon, je referme la porte, c'est pas grave. Oui, bah bon, en même temps, on est toujours à l'entrée. Hein. Attends, attends, une ampoule détonite J'en ai dépensé 500 sur un projet de recherche <rire> Et j'ai même pas réussi à le terminer, rigole pas. 500 et j'ai pas fini ce projet de recherche. Qu'est-ce que c'est que cette bulle oh, C'est toi qui le ça quand même. Qu'est-ce que c'était que ça Non, regardez, il y a une la boîte la de la conserve la sur un skateboard. Et une sortie de conduite d'aération. Alors oh, ils à... Non, ils sont à moi Ils avaient tous les premiers. Fog et En fait, t'as des. Euh... C'est un mec qui sont en roller. En roller. En roller. allez euh... tant qu'on en a pas en, ouais. en fait, secoué. Par, hein, tain, par ouais. contre c'est. Je sais pas vous mais depuis la mise à jour, il y a des fois je fais pas de dégâts sur les ennemis. Ouais ouais, de temps en temps, moi je perds les valeurs. Mais, euh... mais par contre, ouais, est je fais le... des dégâts. De cest à -dire que je pense que la valeur est comptée mais on la.. elle n'est pas mise à jour. Got it. Continue to defend. We've <laughs> got robots inbound. C'est pas ça, donc ça à 3000 nanosports.